Et coucou, c'est Princesse Mac, des successeurs de Disney Pour un nouveau zoom sur le Capitaine Crochet Le Capitaine Crochet est un des méchants le plus culte de Disney. C'est un pirate cruel, sans pitié et obsédé par les bonnes manières, qu'il peut bien vite oublier en devenant impulsif et violent dès que quelque chose lui déplie. Comme plusieurs autres méchants, comme Lady Tremen ou le Prince Jean, les mouvements de son visage sont lents, mais précis, afin qu'on puisse appréhender l'évolution des idées qui germent dans son esprit. Peter lui a coupé la main plusieurs années auparavant et si, dans l'œuvre originale, il a perdu sa main droite, les producteurs de Disney ont décidé de plutôt le priver de sa main gauche pour rendre plus aisés les mouvements comme se battre ou écrire. Dans Peter Pan, le capitaine Crochet symbolise l'adulte type. Il veut tout dominer, rationaliser et ne laisser aucune place à l'imagination ou tout ce qui a un rapport avec l'enfance. En ayant accepté de vieillir, il est devenu mortel. Il sait qu'il est mortel et en est terrifié. La seule chose qui lui fasse peur est son propre sang. Il est d'ailleurs poursuivi par un crocodile faisant le bruit d'une horloge symbolisant la mort et le temps qui dévore tout sur son passage. Le roman « Les terribles aventures du futur capitaine Crochet » écrit par James V. Hart, sorti en 2006, raconte son adolescence. Il nous apprend que le capitaine du nom de James serait le fils d'un lord et d'une mère inconnue. Cependant, dans Peter Pan 2, la présence d'un tableau de sa mère dans sa cabine nous indique le contraire, en nous montrant que sa mère aurait également été pirate et avait deux crochets à la place des mains. Le fait que Crochet est une mère contraste avec Peter Pan et les enfants perdus qui, eux, sont orphelins. Dans sa jeunesse, il a donc été à une prestigieuse école britannique, l'école Eton, où il se serait fait un ami, Roger Davis, surnommé Jolly Roger, qui deviendra plus tard le nom de son bateau, et un ennemi, Arthur Darling, mais nous ne savons pas s'il a un rapport avec la famille Darling. On apprend que James a découvert l'existence d'une île où le temps est figé, Neverland, donc le pays imaginaire. Il cherchera donc comment aller à cette île. Il est un jour forcé de quitter Eton et de s'embarquer sur le bateau de son père, mais le soir avant de partir, il brûle le bâtiment contenant les registres afin d'effacer toute trace de son passage à l'école et laisse croire qu'il est mort dans cet incendie. Plus tard... Pendant le voyage, il apprend que le bateau de son père est un négrier, un bateau transportant des esclaves noirs jusqu'en Amérique. Répugné par cette découverte, il se révolte et se fait enfermer avec les ennemis. Il va ensuite convaincre les prisonniers de se révolter. Roger, qui s'était également embarqué sur le bateau pour rester avec son ami, va alors les libérer, puis un combat terrible va s'engager entre James et le capitaine du bateau, qui avait un crochet à la place de la main. James va réussir à tuer le capitaine avec son propre crochet, puis va lui arracher et le garder en trophée. Ce qui lui vaudra son surnom de... Suspense... Capitaine Crochet Il perdra sa main des années plus tard à cause de Peter Pan et restera au pays imaginaire à partir de ce jour en attendant de prendre sa revanche sur Peter. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt, salut Snapchat, Facebook, noble paysan, suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner.